Aujourd'hui, je vous parle de ça, des mots et surtout le pouvoir des mots. Pour moi, les mots, c'est comme les armes, ça tue pareil. Alors qu'on a l'impression qu'on peut tuer les gens qu'avec une arme blanche ou avec euh, un pistolet. Ou... Non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez causer des dégâts énormes chez quelqu'un juste avec les mots, comme vous pouvez le sublimer et faire sortir le meilleur en lui juste avec les mots. Et je le prouve en histoire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de quelqu'un qui fait qui donne un stage de développement personnel un peu comme ce qu'on a fait cette année avec notre équipe. Je suis heureuse, vraiment j'éprouve énormément de gratitude parce qu'on a lancé un séminaire qui s'appelle « Voyez grand, réalisez grand » dans lequel on s'éclate, c'est une très très belle expérience humaine où je vois les gens rentrer le premier jour et sortir le dernier jour, mais vraiment avec des yeux grands comme ça, avec vraiment des, des insights qui se sont produits magnifiques, merveilleux. Donc... Euh, si pour peu que vous soyez intéressés, allez sur notre page Facebook, il y a toutes les données. On est euh, au Maroc, on est à l'étranger également. Donc, c'était quelqu'un qui faisait un stage, de qui donnait une formation en développement personnel. Et il était arrivé à un module où il parlait des mots, le pouvoir des mots. Et pendant qu'il exposait un petit peu sa théorie sur les mots et leur pouvoir, un Participant qui lève la main et fait écouter, franchement arrêtez vos conneries, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. C'est pas parce que je vais dire je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux que je vais devenir heureux, et c'est pas parce que je vais dire je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux que je vais euh, devenir malheureux. Alors franchement, je comprends pas, dites-nous des choses intéressantes. Et pendant que le monsieur parlait, l'intervenant il fait Ouf, franchement taisez-vous, vous êtes stupide, vous ne comprenez absolument rien, rasseyez-vous. L'autre. Le participant il était choqué, il a viré au rouge, un peu comme mon pull, là. ça ne se voyait pas, mais il a, il sifflait comme les trains, par tous les trous. Et au moment où il allait répliquer en disant « espèce de… », l'orateur lève la main et dit « franchement, je suis désolée, les pensées ont dépassé ce que je voulais dire, je vous présente mes plus humbles excuses. Vraiment, je ne pensais pas un seul mot de ce que je disais, je, je m'en excuse platement. Le participant, bon, ben, il se rassoit, euh, il est un peu plus calme. Et là-dessus, l'orateur le regarde, il fait « Alors, et maintenant »« Est-ce que vous voyez un petit peu le pouvoir des mots ?»« Avec un mot, je vous ai mis hors de vous. »« Avec l'autre mot, je vous ai complètement calmé. » Ce qui est vrai, là, tout de suite, pour vous, est vrai pour tout le reste. Et c'est tellement vrai quand vous dites des mots, vous devenez ces mots, vous respirez ces mots et ces mots vous impactent d'ailleurs. Prenons un exemple. Quand quelqu'un vous dit « Comment ça va ?» et vous dites « Ah, oh, génial, topissime, merveilleux, fantastique, magnifique » Est-ce que vous êtes d'accord que le mot est tellement chargé émotionnellement parce que d'abord, un, il est tributaire d'une tonne de souvenirs que vous avez vécu, que vous avez classifié dans ce dossier qui s'appelle génial, top, ici magnifique, euh, exceptionnel. Et que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « Ouais, non, euh, euh, ouais, ouais je vais génial, c'est exceptionnel, c'est bien, c'est top. » Parce que ça, c'est un mot vide. Mais top, pour vous, n'est pas vide, parce qu'il y a plein de choses dedans. Et pareil, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un tu sais, je te déteste, vraiment. Et tu me mets extrêmement en colère. Et euh, si je pouvais réellement me débarrasser de toi, je le ferais avec grand plaisir. Non Tu vous le dites généralement. Tu me fais chier Tu m'emmerdes Je te déteste Tu me mets en colère Si je pouvais, si le crime n'était pas pardonné, je t'aurais tué Voilà Pourquoi Parce qu'encore une fois, le mot colère, le mot... Tu m'emmerdes, le mot tue, m'énerve et si je pouvais te tuer correspond à une charge émotionnelle très lourde. Donc, c'est vrai quand vous vous exprimez d'une manière générale. C'est vrai quand vous vous exprimez à votre sujet. C'est vrai aussi quand vous le faites pour l'autre. Donc, vous avez une bouche, vous avez deux oreilles. À mon avis, il y a un sens à tout ça. Passez plus de temps à écouter plutôt qu'à parler. Et quand vous allez ouvrir votre bouche, comme Blanche-Neige, tournez la langue cette fois, d'accord, avant de vous faire du mal et avant surtout de faire du mal aux gens que vous aimez. Rappelez-vous, les mots, c'est comme les armes, ça tue pareil ou ça, ça revivifie pareil. C'était Nahid Rashid pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Haideroua et go